je suis parti pour prendre autre chose qu'un tech parce que euh, Dune il n'y a peut-être pas forcément besoin d'un tech J'aime bien quand même la photo à côté qui montre euh, une explosion euh. <rire> <rire> tu, sais que as... tu sens que tu as quelqu'un qui a essayé de passer ah, okay. All right, keep going, main call and dead ahead. C'est ça, visiblement, faut ronger. Allez, ah oui, d'accord, ok. Je marche dans les pas d'Anaïs. <rire> Là, j'en ai vu deux. Très bonne idée. Là, il y a des trucs ici. C'est pas le bon chemin <rire> Il y a des aliens qui volent dans les airs. <rire> Fait de prévoir la centrille ouais. <rire> pas mal euh, le coup la du compacteur pas mal j'adore comment ça et ça c'est que du décor <rire> Quoi bah Non, on peut y aller. T'es sûr Je passe devant avec euh, avec Seb. Est-ce Est okay, que c'est un signe pour dire qu'il va finir. faire noir Ah, ah. Wow. Donc ça c'était la phase d'investigation. T'as raison, pour faire le tour. Oh. Wow. Oh. Entrez les gens! Ouais. Bon, jusque-là, c'est simple. Ouais. Ouais, euh. <rire> c'est le médic qui fait le plus de kills. Voilà. Oh, il y avait un traître! est <rire> Une tronçonneuse ici. Aïe. Bon, on va passer par le nord. Euh. <rire> Vous les sentez, les bouches d'aération Aïe. J'ai d'ailleurs slamé des mines devant la porte devant pour qu'ils explosent tout de suite, mais. Ah. J'ai l'impression que ce fils de téléphone. Où il y a un gros Oulala, oulala. J'ai bien aimé. Je fais le tour par en bas. Merde J'arrive. Dedans, ai dedans, <rire> je l'ai écrasé contre la porte, d'accord, mmh. et bien le labyrinthe. Ouais. <rire> oh la vache Là pour le coup je pense qu'on va avoir un bon usage des mines. <rire> surtout qu'on On va en manquer. Bon, on longe à gauche. Euh, on se sépare là les gens hein euh, T'es passé par où, Sam D'accord Ah merde ça s'est fermé maintenant oh, être... Ah merde hein. Comment t'es comment passé euh, Florian J'ai fait le tour Ah t'es perdu J'ai retrouvé Anaïs C'est bon, on est trois. Et on est retourné euh, à l'entrée C'est pas, pa pas par là Oh je sens, on peut s'arrêter à l'entrée ah Oh <rire> puis, puis, Oh Oh Oh Oh en plus c'est Anaïs qui m'a tiré dessus <rire> Quoi Ça par contre le manège à travers le labyrinthe quoi Et c'est Anaïs seule qui a survécu Ah la blague euh... ah. Ça veut dire quoi ça Et, euh, Le système de rail... Ouais. Et la sœur de quoi on dirait un bonhomme <rire> ok, first things first. Vous devez le C'est qui... C'est euh... Ouais. Euh, bah, en bas est les gens. On avance Il reste... Il y Il faut en haut. Non, c'est en bas d'abord. Il faut aller en haut, j'ai déjà... Il y avait une autre porte avant ah, je place, oh faut éteindre le truc Ah faut éteindre le feu Euh on a un extincteur quelque part Ah il y avait deux en plus Et boum <rire> <rire> non, encore le, la carte Voilà Donc faire dans l'ordre qui était proposé par la mission On fait deux groupes Hop, je propose 4 groupes. Euh, vu le nombre d'aliens qu'il y a, euh, <rire> j'suis... Je... C'est en train de l'arriver bien en masse. Prêt Quand tu veux. Oui. Prêt c'est parti. Qu'est-ce qu'il va, Lélis C'est ce Euh, par pas en moi, Seb. <rire> Alors, je vais vous NON, Seb Reviens je vais te verrouiller dehors tu es fermé. Oui je vais fermer. Et tu devrais te concentrer sur les euh... Mais j'ai pas besoin de te concentrer sur tous. Non mais, il arrive le.. Oui, il, faut. On peut pas tirer, mais il arrive. Eh c'est bon. Oh putain il faut aller. À travers! <rire> <Pourrait>. <rire> <Aïe>. Non! <rire> non <mais> tôt. <rire> Trop tôt! Trop <rire> <rire> <rire> <rire> tôt! <rire> aïe, aïe, aïe. Allez! Non, c'est bon! C'est bon, c'est <rire> bon, c'est <rire> bon! C'est <rire> bon! <rire> <C 'est> bon <rire> Seb c'est pas du tout Mais non mais non Je dirais une seconde large